comment développer sa confiance en soi. Bonjour, je m'appelle Tony et aujourd'hui je t'ai préparé une vidéo un peu plus poussée que celle de d'habitude sur la chaîne. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, j'ai décidé de m'y remettre. Euh, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tony Servera, je suis auteur en développement personnel. Ce livre, c'est Deviens la meilleure version de toi-même que tu peux retrouver en librairie ou sur Amazon dans lequel je donne des conseils pratiques pour s'améliorer, pour être plus heureux, développer sa confiance en soi, sa motivation, etc. etc. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce qu'aujourd'hui, bah, ça représente une souffrance dans ton quotidien, dans ton vécu. Et euh, je ne peux que comprendre, puisque j'ai longtemps manqué de confiance en moi. Euh, faire cette vidéo comme ça, face caméra, te raconter euh, un petit peu... Mon parcours va être l'occasion justement de te donner des pistes concrètes pour que tu puisses t'améliorer, évidemment, mais que tu puisses développer cette confiance, que tu puisses la faire grandir et que tu puisses du coup en, en vivre les, les bénéfices. L'absence la, de confiance en soi provoque de la souffrance et touche vraiment l'ensemble des catégories de notre vie. Difficile d'avoir une vie professionnelle épanouie quand on n'a pas confiance en soi difficile d'avoir euh, des relations euh, sentimentales, euh, sociales, positives, agréables, épanouissantes quand on manque de confiance en soi. Euh, donc euh, bon, difficile aussi d'atteindre un objectif, euh, de, de dépasser ces blocages personnels quand on manque de confiance. Alors la confiance en soi, qu'est-ce que c'est euh, La définition que je peux te donner, euh, c'est que c'est la mienne hein, évidemment, mais c'est la certitude être persuadé, avoir la conviction intime de pouvoir faire face à n'importe quelle situation dans le futur. C'est un premier axe, c'est-à-dire dans l'instant présent, je sens que j'ai confiance en mes capacités. Je sais que je vais être capable de faire face. Et deuxième manière d'aborder la confiance en soi, c'est aussi la, la conviction, encore une fois, la croyance, que je vais être capable d'atteindre un objectif que je me suis fixé dans le futur, atteindre un but. Donc tu vois, on est sur une, une notion qui est très importante, tu as, tu as dû entendre, j'ai utilisé le terme de « croyance ». C'est-à-dire qu'on on peut avoir confiance en soi sans avoir réellement les compétences, euh, les ressources en question. Il est vraiment question de croyance. Et ce qui est intéressant avec le domaine des croyances, c'est qu'on peut décider sciemment de les installer. Ça va être la première méthode que, que je vais te proposer. Avant cela, je vais te donner quelques rapides citations sur la confiance en soi. Je me les suis notées là parce que je ne les connais pas par cœur. La première, c'est une citation d'Oprah Winfrey. « Lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estimera qui tu es. » La deuxième, « Qui a confiance en soi conduit les autres. » Citation d'Horace. « Le courage et la confiance en soi sont les meilleures des vertus. » Adolf Huxley, pardonnez mon accent. « Des milliers de génies vivent et meurent sans avoir été découverts, soit par eux-mêmes, soit par les autres. » Mark Twain, et enfin la dernière de Martin Luther King, euh, « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Voilà. » Ça te permet déjà d'avoir une petite idée de la confiance en soi, mais on se rend compte, et tu en as peut-être déjà fait l'expérience, que lire des citations inspirantes et positives comme on peut le trouver sur Instagram, ça ne produit pas vraiment d'effet. Au contraire. <rire> Donc les citations, c'est un peu pour illustrer, parce que je les trouve parlantes, ces citations. Notamment la dernière. Croyez en vos rêves, et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. Il y a encore une fois cette notion de croyance sur laquelle je vais vraiment insister dans cette vidéo. Donc la, la définition de la confiance en soi, je l'ai un peu donnée, c'est une conviction, c'est une certitude. C'est finalement un savoir. Voilà. Savoir qu'on va y arriver, savoir qu'on va être capable, sans avoir, et ça c'est intéressant, de preuves extérieures, de preuves concrètes, sans avoir atteint des succès dans le passé. Je vais te donner quelques exemples d'objectifs, de buts que tu pourrais avoir envie d'atteindre et pour lesquels la confiance en toi pourrait t'aider. Euh, tu pourrais avoir l'objectif de perdre du poids, de perdre notamment de la masse grasse, parce que quand on cherche à perdre du poids, on essaie surtout à, à perdre du gras. Tu pourrais avoir envie de terminer l'écriture d'un livre. Tu pourrais avoir envie de prendre plus facilement la parole en public d'aborder une fille ou un garçon qui te plaît dans ton environnement. Tu pourrais avoir envie d'investir dans l'immobilier, de créer ton entreprise, ton business et d'en vivre. Euh, tu voudrais pouvoir peut-être gagner un combat si tu fais de la compétition, si tu fais du sport à haut niveau ou pas, Mais tu pourrais avoir envie de gagner. Tu voudrais pouvoir closer des ventes importantes plus facilement. Donc Tu voudrais avoir cette confiance, cette capacité à convaincre. Tu voudrais pouvoir t'offrir cette voiture, cette maison, bon ça c'est des, des considérations matérielles mais qui peuvent, euh, qui peuvent représenter des buts et des objectifs. Tu voudrais pouvoir gravir cette montagne, euh, réaliser voilà, telle ou telle excursion importante pour toi. Voilà des idées d'objectifs, c'est une liste qui est non exhaustive et je te laisse évidemment le soin de, de te l'approprier. Alors, est-ce qu'il faut avoir des raisons d'avoir confiance en soi pour avoir confiance en soi c'est vrai. Euh, on pourrait se dire, bon ben bah, voilà, euh, les gens qui ont confiance en eux, c'est parce qu'ils ont, voilà, Tony, il a confiance en lui, parce que ben bah, voilà, il a écrit un bouquin, donc là, il a raison de se sentir confiant, parce qu'il y a un truc concret, il y a un succès quelque part, il y a une, une atteinte d'objectif. Euh, c'est pas faux. C'est pas faux que ça puisse participer à une certaine confiance, à une certaine assurance, hein, je vais pas dire le contraire. Mais il faut savoir que la confiance en soi on peut la créer, on peut la générer, sans avoir justement de succès, sans avoir atteint d'objectifs, sans avoir déjà obtenu des trucs par le passé. On peut la créer à partir de rien, parce que ça reste une croyance. Et les croyances, on peut simplement décider de les implanter dans notre système de croyances. Et c'est ça qui va être redoutable, c'est la première technique que je vais te partager aujourd'hui. C'est que voilà, tu, tu, tu te sens coincé, et, euh, et tu te dis, bah il voilà, faudrait déjà que j'aie fait quelque chose d'énorme pour commencer à avoir confiance en moi. Comme, comme si ça allait créer un effet boule de neige. Mais en fait, c'est faux. faux. Tu peux commencer à avoir confiance en toi dès aujourd'hui, à partir du moment où, vis-à-vis d'un but ou d'un objectif, tu vas simplement développer la certitude et la conviction que tu vas y arriver. Donc ça part finalement simplement de là. Imaginons que tu veuilles euh, perdre du poids. Je vais donner cet exemple concret parce que personnellement, j'ai été touché par euh, des problèmes de poids. Tu veux perdre 5 kilos, par exemple. Si dès le départ, tu doutes, tu n'as pas cette certitude, tu penses que tu ne vas pas y arriver. Euh, tu te dis que ça pourrait marcher, mais tu te connais, tu risques d'abandonner, euh, tu risques de ne pas être assidu à la salle de sport, tu risques de, de craquer, de ne pas avoir une diète qui soit équilibrée pendant assez longtemps, etc. Donc du coup, tu, tu doutes. Et puis tu regardes ce que tu as pu faire par le passé, si tu as déjà essayé. Euh, un autre but pourrait être d'arrêter de fumer, par exemple. Tu te dis, voilà, j'ai essayé plein de fois, je pars réussi, etc. Ce qui va te permettre de développer ta confiance en toi, c'est cette conviction. Et j'insiste bien, tu entends comment j'appuie sur ce terme C'est la conviction, la certitude absolue. C'est-à-dire, il n'y a plus de doute possible. Mais ça part de rien, ça part simplement d'une décision que tu prends. Et c'est ça qui est très fort avec cette idée de la confiance en soi. C'est que tu décides. Que tu vas y arriver tu décides que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour atteindre ton objectif et tu sais au fond de toi que tu vas y arriver quand tu atteins ce niveau d'engagement vis-à-vis de toi même euh, tu crées la confiance en toi à partir de rien à partir d'une simple croyance mais c'est là où ça fait toute la différence donc c'est pour ça que cette technique elle est redoutable tu n'as pas besoin de l'appuyer sur quoi que ce soit c'est juste un choix c'est une décision un engagement avec toi même je vais y arriver « Je vais aller au bout, je vais atteindre mon objectif. » Et tu verrouilles comme ça cette croyance. Et tu décides d'agir à partir de cette conviction. Ça, ça fait toute la différence, parce qu'à partir du moment où tu poses des actions qui sont alignées avec tes croyances, bah, tu obtiens des résultats. Et tu obtiens des résultats qui sont souvent, très souvent, satisfaisants. Je vais te donner un, un exemple personnel, rapidement. Euh, il y a quelques années, je tournais des vidéos humoristiques euh, que je faisais tourner un peu sur les réseaux sociaux à l'époque, voilà. Euh, ça, ça me plaisait bien, voilà, moi j'ai toujours un peu navigué dans le milieu de, de la scène, euh, comédien, théâtre, YouTube, etc. Ça m'a toujours, euh, toujours beaucoup inspiré, et euh, un jour je prenais ma douche, et je commence à avoir une, une idée qui me traverse. J'ai envie de réaliser un court-métrage, et ce court-métrage, la particularité, c'est que je réalise très vite qu'il me faut un avion de ligne pour réaliser ce film. C'est un élément du scénario qui est hyper important parce que la quasi-totalité de l'histoire se passerait dans un, dans un avion. Et je commence à me dire, bon, ok, avant d'aller plus loin, je commence à, à écrire mon scénario, etc. Mais je me dis, bon, j'ai envie de le tourner, j'ai pas envie que ça reste juste un scénario. Il va falloir que je tourne ce film et donc que j'obtienne un avion de ligne. J'en parle à ma compagne de l'époque qui euh, n'était pas très convaincue par, par ce projet. Elle, elle doutait, elle m'a dit « Ben non, avoir un avion, tu te rends compte, c'est quand même pas simple, il y a des notions de sécurité. » Donc j'en parlais autour de moi et tout le monde avait un peu le même discours, euh, qui était réaliste finalement, qui était très rationnel, qui était très cartésien, en me disant « Non, Tony, il y a très peu de chances que tu obtiennes un avion. »« Un avion, tu te rends compte ?» Donc je commence à essayer d'obtenir un avion et effectivement je fais très vite face à des difficultés, mais au fond de moi, pour être tout à fait honnête avec toi, j'avais cette certitude, j'avais cette conviction. J'étais persuadé que j'allais y arriver. Et quand justement, c'est là que c'est intéressant, j'ai vu que les gens autour de moi doutaient, ça a nourri encore plus ma certitude. Je me suis dit, attends, ils doutent de moi Ça, c'est pas cool quand même. Je vais leur prouver le contraire. Donc j'ai commencé à, à prendre ça euh, un peu comme une, une envie euh, voilà, de, de prouver quelque chose, une envie de, une envie de leur montrer qu'ils avaient tort. Hein. Ça, c'est très égotique, mais c'est comme ça que ça s'est passé à ce moment-là et j'ai insisté très fort, je n'ai pas lâché l'affaire, donc j'ai posé des actions qui étaient alignées avec ma certitude, et j'ai fini par obtenir un avion de ligne pour mon film, qu'on m'a prêté très gracieusement en plus, pendant une période de trois jours, il y a de cela quelques années. Le film est dispo sur Youtube, je vais te mettre un lien dans la description, c'est un court-métrage humoristique, ça fait plusieurs années que j'ai fait ça, mais euh, voilà, tu, tu verras, tu me diras ce que tu en penses, ça s'appelle Le Pilote, Voilà, je te mets un lien dans la description, si jamais tu es curieux ou curieuse. Ce que je veux dire par là, tu le vois à travers mon exemple d'avion, c'est qu'obtenir un avion, c'est quand même un objectif qui est un peu improbable. Tu vois, c'est un peu... On est déjà sur un truc qui est un peu ambitieux. Et euh, bah, ce qui a fait la différence, c'est pas que j'avais eu du succès avant, parce que j'étais personne, j'étais pas quelqu'un de connu dans le milieu de l'audiovisuel, j'avais pas... J'avais une petite audience sur les réseaux sociaux, j'avais quelques vues, euh, voilà ça. Mes blagues en vidéo tournaient un petit peu, tu vois, mais c'était un épiphénomène. J'étais personne, j'avais pas d'équipe, j'avais pas de boîte de production, j'avais rien du tout. Et euh, on m'avait conseillé de, de faire du trucage, mais ça me convenait pas. J'étais tellement persuadé que j'allais y arriver que j'ai fini par y arriver. Alors tu vas dire oui. C'est le biais du survivant, il nous raconte un truc, parce qu'il bah, a réussi, il a réussi, mais en vrai, si moi je le fais, ça ne va pas marcher. Tony, ce que tu dis, ça va marcher pour toi, ça va peut-être marcher pour quelqu'un d'autre, mais moi je suis spécial, euh, moi j'ai des problèmes de confiance qui sont beaucoup plus ancrés, euh, je suis beaucoup plus mal à l'aise, euh, et blablabla, bla bla et blablabla. Bla bla. Tu pourrais en fait te raconter tout un tas d'excuses pour justifier que euh, tu ne décides pas d'installer cette croyance sciemment. Il faut que tu décides de t'engager, que tu décides d'avoir la conviction absolue que tu vas y arriver. Et personne ne peut le faire à ta place. Les gens vont sûrement douter autour de toi, mais il va falloir que tu écoutes cette conviction, que tu la nourrisses même. C'est ça qui fait vraiment la différence. Alors maintenant, je vais te partager quelques techniques pour développer ta confiance en toi. Il faut savoir que la... La confiance en soi, c'est quelque chose que l'on ressent, on ressent de la confiance en soi. C'est une émotion, c'est un feeling, c'est un ressenti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de générer un ressenti, de générer une émotion. Euh, et la première technique que je te propose, ça consiste à ça, générer soi-même volontairement l'émotion de la confiance en soi. Cette technique, c'est la visualisation. Alors la visualisation, quand tu as un objectif, c'est quelque chose que tu fais déjà. Parce que bah, tu as un outil qu'on appelle le mental. Le mental fonctionne avec des mots, avec des images, et te permet donc de projeter comme ça, de créer un petit film dans ta tête. Une image mentale, un petit film qui n'existe pas, qui n'existe que pour toi, mais que tu visualises et qui peut du coup bah, générer soit des émotions positives, soit des émotions négatives. Je t'explique. Actuellement, quand tu te fixes un objectif, il y a des chances que tu aies à la fois une image euh, de toi en train de réussir et qu'en parallèle, en même temps <rire> ou euh, avec un court intervalle, tu te retrouves à te douter, à avoir une visualisation où tu rates, tu échoues, euh, tu, tu te prends un vent, tu te prends un râteau, tu te fais humilier, tu te fais critiquer. Enfin voilà, tu, tu vois bien qu'il y a euh, d'un côté une visualisation positive et de l'autre côté une visualisation négative. Cette technique va consister à t'apprendre à gérer ton mental. C'est-à-dire que cet outil mental dont je parle, l'outil dont tu te sers pour visualiser, il va falloir que tu apprennes à le maîtriser. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans le développement personnel. C'est quelque chose d'important dans une certaine ouverture aussi à la spiritualité. C'est une, cha... une chaîne qui parlera aussi beaucoup de spiritualité, forcément. Donc, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Mais euh, la gestion du mental va déterminer les résultats que tu obtiens dans ta vie. Si tu laisses cet outil te diriger, eh ben, forcément, comme c'est l'outil qui dirige, tu ne vas pas aller très loin, ou alors tu vas te prendre des murs. Et euh, c'est quelque chose qu'on peut éviter. On peut l'éviter en apprenant à contrôler le mental, en apprenant à le discipliner. Euh, faire en sorte que cet instrument, parce que c'est un instrument, soit à notre service, et pas l'inverse. Donc être esclave de son mental, c'est un problème qu'on retrouve chez la quasi-totalité des êtres humains, je dirais sauf ceux qui se sont engagés sur une voie ou un cheminement de développement personnel, de développement spirituel. Le mental, euh, bah du coup, s'il si te propose des visualisations négatives qui provoquent le doute, qui provoquent l'incertitude, qui provoquent le mal-être, il va simplement falloir que tu parviennes à l'empêcher de faire ça. Alors c'est un thème qui me, qui me parle et personnellement ça a tout changé dans mon expérience. Euh, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai développé une confiance en moi beaucoup plus élevée, c'est que j'arrive un peu mieux à gérer mon mental, et c'était loin d'être gagné. J'ai mis au point une formation en ligne de 21 jours, je vais te mettre un lien dans la description de cette vidéo pour que tu jettes un coup d'œil. C'est un programme qui est axé justement sur le mental. Mais revenons à mes conseils pour que tu développes ta confiance en toi. Donc la gestion du mental, ça va être super important, parce que ça va te permettre justement de rediriger en permanence, à chaque fois que tu auras des doutes, des incertitudes, vers une visualisation du succès. Je vais y arriver, je vais réussir. Il faut que comme ça, tu répètes, euh, tu répètes ces images-là, que tu nourrisses ces images positives. La deuxième technique, c'est le pouvoir des mots et le pouvoir de ta voix. Une personne qui a confiance en elle, donc, euh, bah, ça, se, ça se sent. Ça se sent à son regard, ça se sent à la manière dont elle parle et ça se sent également aux mots qu'elle utilise. Qu quand on manque de confiance en soi, euh, ça, ça m'arrive, hein. euh, je, je le sens, je commence à avoir la voix qui est plus aiguë, plus fluette. Je suis moins à l'aise, je suis moins ancré, je suis moins solide, je suis moins confiant, euh, donc euh, bah, je, voilà, moi, je m'en rends compte. Les gens qui parlent euh, et qui ont confiance en eux parlent avec autorité. Il y a une assise, voilà, c'est ça. Bonjour, je suis là, oui, qu'est ce que je peux faire pour vous On sent qu'il bah, y a de la confiance en fait. Euh, on ne le voit pas, ça, ça s'entend, ça se ressent. Donc, euh, les, les gens qui ont confiance projettent de la confiance dans leur discours, dans leurs mots. Donc on va voir, tu vois, euh, le pouvoir des mots et le pouvoir de la voix. Il euh, y a aussi euh, le fait qu'une personne qui a confiance en elle euh, regarde l'autre dans les yeux. Quand tu as un interlocuteur et que tu as confiance en toi, tu es capable de fixer le regard. Si tu es dans un bar avec une fille et que cette fille te plaît, euh, montrer que tu as confiance en toi, en tout cas, le fait que tu aies confiance en toi, va te permettre de planter ton regard dans ses yeux, et d'être capable de ne pas détourner le regard, montrer que bah, tu euh, as confiance en fait, que tu n'es pas impressionné, et ça c'est euh, quelque chose d'important, il euh, y a aussi la vitesse, la vitesse à laquelle on parle, une personne qui n'a pas confiance en elle, va avoir tendance à accélérer, elle va, tendance, elle va avoir tendance à parler vite, parce qu'elle elle, voilà, elle se sent... Euh, peut-être inférieure, elle, elle, elle pense, tu vois, voilà, elle, elle, elle pense que ce qu'elle a à dire n'est pas très important, alors du coup, elle va vite, elle ne veut pas prendre de place, elle ne veut pas gêner, elle veut... Oh, oh, oh, oh, oh. Tu vois, on se recentre. Personne qui a confiance en elle, elle prend le temps. Quand elle parle, elle prend le temps. Et les autres l'écoutent. <rire> pas parce que ce qu'elle a à dire est forcément vrai. En plus, hein, des gens peuvent avoir confiance en elle et dire de la merde, hein, ça, ça n'empêche pas une personne qui a confiance en elle, euh, elle ne va pas précipiter les choses. Elle va poser, voilà. Euh, C'est ça qui fait la différence, finalement, cette, cette vitesse. Donc, si aujourd'hui, tu as tendance à aller vite, entraîne-toi à ralentir. Entraîne-toi à aller moins vite. Entraîne-toi aussi euh, dans la respiration. C'est quelque chose d'important, on va en reparler un peu plus tard, mais à respirer lentement, à respirer par le ventre. Plus tu respires et ta respiration, elle est haute, elle est dans le haut des poumons, là... <rire> et plus tu vas être essoufflé et plus ta voix va être fluette, etc. Ne te précipite pas. Prends ton temps. Quand tu prends la parole, ne te précipite pas. Euh, si, tu dois prendre la parole devant euh, du public et que ça t'impressionne. Au préalable, respire profondément par le ventre pour détendre ton corps. Visualise-toi en train d'y arriver. Les gens te sourient. Les gens t'écoutent. Les gens sont happés par ce que tu racontes. Et ça, ça va t'aider. Ça va t'aider. Prendre le temps et essayer de placer ta voix pour que ce soit une voix qui soit bah, voilà, un, peu plus, un peu plus basse que peut-être ce que tu as l'habitude de faire aujourd'hui. Surtout quand on manque de confiance. Enfin, moi, moi je le sens, hein, des fois. <rire> J'ai la voix qui monte. Les fins de phrases sont dans les aigus. Et je me dis, et j'en suis conscient, je me dis, ah, tiens, là, t'es pas à l'aise, là. <rire> um, Qu'est-ce que je voulais de voir d'autre avec toi euh, L'articulation, évidemment, prendre le temps de respirer, prendre le temps d'articuler. La deuxième chose que je veux voir avec toi à ce sujet, c'est le fond. Ça va concerner le choix des mots que tu vas employer au quotidien. Alors déjà, on va voir deux choses. Le discours interne et le discours externe. Le discours interne, c'est les mots et les expressions que tu utilises dans ton mental. C'est la manière dont tu te parles, c'est euh, ce que tu te racontes de toi-même. C'est ce que tu te dis des événements. Ça, ça fait vraiment une grande différence parce que les gens qui manquent de confiance en elles, en général, quand elles, elles deviennent un petit peu attentives à ce qui se passe dans leur propre esprit, elles vont se rendre compte qu'elles ont un discours mental de merde. Elles ont comme une radio branchée en permanence, radio négativité, radio la loose, qui leur dit en permanence qu'elles vont échouer, que c'est des pauvres merdes. J'avais souvent ce, ce vécu-là, quand j'essayais d'écrire des blagues, des sketchs, etc., il y a quelques années ou même une nouvelle, voilà, j'essayais essayé d'écrire. Euh, J'avais euh, une voix de juge dans, dans la tête, ce que j'ai appelé chaussette dans ma formation en ligne. C'est la petite, la petite voix qui commente comme ça, et qui vient te dire, bon, c'est de la merde ce que tu es en train de faire, c'est nul, tu vas pas y arriver, tu ferais mieux d'arrêter, va faire autre chose. Et ça, euh, ce qui est génial, c'est que quand on en devient conscient, quand on prend conscience de l'impact de notre propre discours interne sur la manière dont on se sent, et donc sur notre confiance en nous, on peut d'un coup commencer un travail, un travail de développement personnel et de conscience, de pleine conscience. La pleine conscience, c'est « je suis capable d'observer ce qui se vit en moi à chaque instant ». Et c'est la base donc de cette formation en ligne, c'est d'apprendre la pleine conscience, de l'utiliser pour développer sa confiance en soi, la paix intérieure, retrouver la sérénité, redevenir positif si on a perdu après une épreuve, cette positivité. Arrêtez de nourrir la négativité en tout cas. Donc euh, tu dois réaliser, et ça c'est vraiment une réalisation, c'est pas une croyance. Tu n'es pas ton mental. Tu es ce qui observe le mental. Tu es le sujet et il y a un objet. L'objet, c'est la pensée. La pensée est observée par toi. Donc quand une pensée vient dire tu ferais mieux d'abandonner, c'est de la merde, t'es nul, t'es bon à rien. Rends-toi compte, donc réalise que ton mental est en train de te parler et que toi, tu es en train de l'écouter. Comme si tu avais justement euh, mis tes écouteurs et que tu écoutais une émission à la radio, un podcast ou euh, une vidéo sur YouTube. Et que cette, euh, cette émission était en train de te parler et que toi, tu écoutais. Sauf que cette émission, le problème, c'est que je disais « Radio La parce que cette, cette émission, elle est en train de te dire des, des choses négatives à ton sujet. Et l'erreur que tu fais certainement aujourd'hui, c'est que tu y crois. C'est parce que tu crois à ce discours interne négatif que tu n'as pas confiance en toi. Tu as en fait euh, une part de toi-même qui te bride, qui vient comme ça, euh, parfois t'humilier. Hein, ça, ça peut être très très violent, hein, le discours intérieur, on se parle très très mal. Euh, souvent, ce truc-là, on se parle à soi-même pire qu'à son propre ennemi, son pire ennemi. Son pire ennemi, on n'oserait pas lui dire les horreurs qu'on se raconte à nous-mêmes. Donc, Radio Lalouse, il faut arrêter. <rire> il faut changer de fréquence, il faut changer de station, il faut arrêter de nourrir ça. Il faut arrêter de foutre des piles dans la machine, <rire> de mettre des pièces et des jetons. À un moment, il faut arrêter. Et ce qui est bien, c'est que bah, ça, ça part d'une réalisation. Donc euh, si je suis le premier à t'en parler, euh, ça ne va peut-être pas euh, créer de déclic immédiatement. Euh, mais si tu l'entends, tu l'entends, et puis tu commences à le conscientiser, et puis tu commences à, à devenir observateur de ta vie intérieure, de ce discours interne, et, et tu commences à voir que, putain, c'est vrai, en fait. <rire> J'ai des, des pensées qui m'arrivent là, qui jaillissent et qui disent des trucs horribles, qui me disent que je ne vais, je vais pas y arriver, que je vais échouer. Tu vois, tu as envie d'aborder une fille, tu es dans la bar, elle te plaît, et d'un coup, parce que tu vas pas tout de suite, tu commences à avoir brrr, des centaines de pensées négatives qui viennent te dire oh « de toute façon, je suis nul, je ne suis pas assez bien pour elle, elle est trop jolie pour moi, euh, elle a un copain, elle est occupée, elle va m'envoyer bouler », enfin, tu vois, toutes ces excuses euh, qu'on peut se raconter à soi-même, parce qu'en vrai, ce sont des pures suppositions. Et donc, euh, l'erreur que l'on fait, c'est d'y croire. Donc parfois, bon, dans ce cas précis, euh, bah voilà, passer à l'action, quoi. On n'écoute pas, on ne croit pas ce discours interne. Et euh, après, avec euh, une démarche de pleine conscience, on peut apprendre à remplacer les pensées négatives, les pensées limitantes, par des pensées plus aidantes, des pensées qui vont t'aider à te sentir bien. Et euh, ce qui est assez incroyable, je te partage juste ça, c'est qu'avant, moi, je me parlais très mal, tu vois, je te disais, je veux écrire, je me mets à écrire, je me prends des... Des, des tacles, vraiment, je me prends des gros tacles en pleine face de mon propre mental, de donc chaussettes, cette, cette voix-là qui vient me raconter des trucs sur moi-même, sur les échecs, etc., sur le fait que je suis nul, que je suis bon à rien. Et puis, euh, bah, aujourd'hui, euh, avec ce travail, vraiment, les fruits euh, qui ont été récoltés, c'est que mon mental, maintenant, me, des... <rire> il m'envoie des phrases positives. Il a été tellement recadré que je vais faire un truc et j'entends des petits « Hey, bravo <rire> Félicitations Ah, c'est bien ce que tu fais !» Il a été tellement recadré qu'on n'est plus sur Radio La Louse, on est sur Radio Encouragement. Bon, ça fait un peu pitié comme nom de radio, mais tu as, as compris l'idée, quoi. Euh, ce, ce mental a été reconditionné. Et donc, c'est vraiment ce dont il est question. Reconditionnement mental. Mais quand je parle de reconditionnement, on ne parle pas d'aveuglement, on ne parle pas de sectarisme, on ne parle pas de se laver le cerveau. On ne parle pas de, de ça, en fait. On parle simplement de reconnaître la manière dont fonctionne notre instrument et puis de le recalibrer. Donc on ne va pas l'abîmer, on est simplement en train de le rendre plus fonctionnel, plus apte à appréhender notre réalité, plus apte à nous servir. Ne l'oublions pas, le mental, tes pensées... Ce sont des instruments qui sont là pour t'aider, c'est là pour te servir. Ensuite, il y a le discours externe, et ça c'est un point sur lequel il ne faut pas faire l'impasse non plus. Énormément de personnes que je peux avoir en coaching ou avec lesquelles j'échange, euh, je me rends compte que dans les termes, les mots, les expressions qu'elles utilisent, quand elles verbalisent, donc quand elles s'expriment, il y a énormément de doutes, d'incertitudes et de négativité qui transpirent des mots et des expressions qui sont utilisées. Si je te dis, je vais, je vais prendre, je me suis noté quelques, quelques exemples. Si je te dis, par exemple, écoute ça, hein, je parle d'un but que je veux atteindre, d'un objectif, et je te dis, je vais essayer, je vais tenter de faire de mon mieux. J'espère que ça va le faire. Je vais voir ce que je peux faire. Euh, J'aimerais bien que ça fonctionne. Ça marchera si j'ai de la chance. Tu vois, ça marchera, inshallah, Et ça ne coûte rien d'essayer. Euh, ouais, bah là on est clairement sur une expression, donc un discours externe qui est plutôt négatif et qui transpire le doute et l'incertitude. Donc ça, d'utiliser ces expressions-là ne va pas t'aider à développer ta confiance en toi, bien au contraire. Euh, note la différence. Je vais y arriver. Je vais atteindre mon objectif. J'ai la certitude que ça va marcher. Euh, même s'il y a des difficultés, je sais que ça va aller. Euh, « J'ai les ressources nécessaires, ça va marcher, ça va le faire. »« Oui, aucun problème, je m'en occupe. » Alors, en plus d'avoir appuyé euh, ces expressions avec, euh, bah voilà, avec de, du coffre, avec de l'assurance, en tant que les mots utilisés par eux-mêmes véhiculent de la confiance. Et ça, ça fait, encore une fois, j'aime bien finir à chaque fois par ça, une grande différence. Moi, je me suis rendu compte que j'avais créé ça au fil des années, un rituel en tout cas. Euh, je ne me tapais pas comme ça dans, dans les points. Euh, j'avais créé un rituel de, de confiance euh, avant de jouer au théâtre, de faire de la scène. Euh, et j'ai créé ça sans vraiment en avoir entendu parler. Je savais qu'il y avait des rituels de comédiens, des, des rites, enfin euh, des, voilà, des, des, des petits machins, des gris-gris, porte-bonheur et tout ça, sans entrer dans la superstition. Ce que je faisais à titre personnel, c'est que je m'isolais donc c'est un moment vraiment où j'étais seul, juste avant le début du spectacle. C'est un moment, si tu, si tu connais un peu le milieu de la scène, de la comédie ou du théâtre, etc. Tu sais qu'avant de monter sur scène, avant le début du spectacle, c'est un moment qui est particulièrement stressant, pour pourrait même dire horrible en termes de trac, parce que c'est une représentation. Donc tu vas être devant tout le monde à jouer la comédie à, avec le risque de louper ton texte, de l'oublier de rater, enfin bref, il peut y avoir 3 milliards de trucs qui peuvent arriver quand tu joues et du coup ça génère du stress parce que c'est devant tout le monde donc une, une peur euh, importante c'est euh, la honte en fait, l'humiliation, se louper donc tu ressens tout ça avant de jouer et un rituel que j'avais pour euh, utiliser ce trac et en tout cas euh, rester confiant, rester sûr de moi c'était de me rendre dans la loge tout seul ou dans les toilettes et de fixer le, le reflet du miroir et je me regardais dans les yeux, et je me disais juste que ça allait, ça allait bien marcher. Voilà. Ce n'est pas extraordinaire, tu vois, je te donne ça, ça, ça peut te sembler anodin, mais je me fixais vraiment avec intensité, tu vois, je fixais mon regard dans mon reflet, dans, dans mes yeux, je me regardais moi-même, et je me disais « ça va marcher, ça va le faire, tu vas y arriver ». Puis je me faisais parfois un clin d'œil, ce qui peut paraître mais débile si quelqu'un m'avait vu en train de faire ça, il aurait dit « mais il a un problème celui-là, il est en train de se faire des clins d'œil dans le miroir ». C'est la programmation mentale. J'étais en train de me programmer au succès. Et euh, bah, je me suis rendu compte plus tard, donc quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, qu'il y avait des gars qui faisaient ça avant des matchs importants, des combats, euh, des représentations, que pas le seul. Je l'avais fait de manière intuitive, mais euh, parce que j'en ressentais le besoin. Je sentais que j'étais débordé par ce trac, et, et cette anxiété, ce stress. Donc c'est un, un truc que je te propose. Tu n'es pas obligé de faire la même chose, mais... Euh, te, te préparer comme ça, t'isoler, prendre un moment pour toi et faire grandir, te mettre dans un état de confiance, te, te préparer au succès. Alors, je vais te parler maintenant un petit peu de musculation et de sport de combat. Tu vas dire, non, pas encore. Eh oui, la confiance en soi, la musculation, c'est quelque chose, qu'on le veuille ou non, qui est quand même extrêmement lié. Euh, encore une fois, donc, bon, je viens de parler du langage corporel, son importance sur la, la confiance, pour développer de la confiance, mais il faut savoir que la musculation, la pratique de musculation, aide profondément à développer la confiance en soi. On pourrait se dire, mais attends, Tony, pas du tout. La musculation, c'est de la gonflette, ça sert à rien, c'est un truc idiot, etc. Attention aux suppositions, attention aux préjugés. Euh, je suis quelqu'un qui n'était pas du tout sportif, qui, qui n'avait qu'un intérêt très minime pour euh, les sports de combat en général euh, et pour la musculation. Et je me suis rendu compte que cette pratique de musculation, dans un premier temps, avait une incidence réelle sur, sur ma confiance. La première chose, c'est que bah, quand on s'entraîne, il y a un changement physique qui s'opère. Si on fait les choses bien, on commence à perdre de la masse grasse, et on développe de la tonicité musculaire, et même parfois de la masse musculaire. Et en fait, derrière le muscle, parce qu'on pourrait dire que ça ne sert à rien d'avoir des muscles, en fait, il y a cette idée de développer de la force, de la force physique. Alors C'est peut-être un peu moins parlant, pour vous mesdames pour vous mesdemoiselles mais sans vouloir parler pour tout le monde pour les hommes je pense que pour les hommes c'est quelque chose d'important savoir qu'on va avoir la capacité de faire face à une situation dans laquelle notre force va être sollicité euh, et de savoir qu'on va réussir à qu'on a suffisamment de puissance parce que c'est ça en fait derrière c'est la notion de puissance et le fait de me muscler alors que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de poids en trop, qui ne prenait pas du tout soin de, de son apparence physique et qui avait une très mauvaise hygiène de vie, j'ai ressenti une différence énorme. Et il a fallu trois mois, à peu près trois mois, pour vraiment voir une différence colossale entre qui j'étais et ce que, ce que j'étais devenu en trois mois. Trois mois à être très assidu, trois mois à manger, à avoir une diète. On va parler de diète un petit peu plus tard, mais pas de la même, tu verras. Mais euh, ça fait une grande différence. Ça fait une grande différence de sentir que ton corps, en fait... Si, si tu veux, la, la confiance à ce moment-là, quand tu fais du sport et que tu développes ta musculature, ta musculature la confiance, elle vient du corps. Elle ne vient pas du mental, elle ne vient pas de la croyance. Elle vient simplement du corps. Il y a une confiance dans le corps. Parce que le corps, il est plus solide, il est plus résistant. Et je le vois, tu vois. Euh, maintenant, je fais de la boxe. Et dans un sparring de boxe, normalement, moi, je fais de la boxe thaïlandaise et du kickboxing. Donc, autant dire qu'on envoie des, des, des kicks, des, des coups de pied. Quand tu prends un coup de pied, <rire> quand tu prends un coup de pied, d'avoir la, la musculature, ça permet d'absorber, en fait, tout simplement. Donc, tu, tu as de plus en plus confiance dans ton corps et ça force. Sa capacité à survivre, parce que c'est de ça dont il est question finalement. Qu'est-ce qui nous menace Qu'est-ce qui fait qu'on manque de confiance en soi Mais il ben, y a des grandes peurs derrière, et des peurs liées à notre survie, la peur de mourir, la peur de se faire tuer, parce qu'il ne faut pas oublier que la, la nature, cette réalité, cette expérience de la réalité, elle est dangereuse. Il <rire> y a le risque de mourir, il y a le risque de prendre une voiture en pleine tête, et là, euh, euh, bon, ben, la musculation, elle, elle va pas changer grand-chose évidemment, mais il y, y a du danger. Et donc, le, la musculation permet de se sentir, de se sentir plus, plus en sécurité. Les sports de combat, c'est un dérivé de la même, la même chose. Euh, ça va permettre de se sentir encore plus en sécurité parce qu'on va développer des techniques et des compétences de combat, de défense et de combat. Donc Le but, ce n'est pas d'attaquer soi-même, de chercher la merde et de chercher le combat. La finalité, c'est de savoir, voilà, d'avoir encore une fois la certitude que si jamais ça part en couille, ça part en sucette, on a des compétences, on a des techniques, on sait faire, voilà. on, parce qu'on a répété, parce qu'on s'est entraîné. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui fait la différence. <rire> c'est quelque chose qui fait la différence. Donc si aujourd'hui, tu ne fais pas de sport de combat, si tu ne fais pas de musculation, je t'invite à le faire. Le développement de ton corps à la salle de musculation, va te permettre aussi de développer des, des qualités annexes, si je puis dire. Parce que quand tu commences à... Même si tu cherches pas à développer beaucoup de muscles, tu vois, juste avoir un peu de tonicité, perdre un peu de gras, etc. Pour atteindre cet objectif-là, tu vas devoir être assidu. Tu vas devoir développer de la, la discipline personnelle, de l'autodiscipline. Et ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme, comme chose que permet la, la musculation Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, la, la capacité à te dépasser aussi, euh, ça c'est important. Et puis les sports de combat, c'est sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Euh, voilà, tout le monde n'est pas obligé de s'inscrire et de faire un sport. Hein. Moi, c'est qu'une invitation finalement. Mais j'ai vu la différence chez moi. J'étais quelqu'un d'assez craintif, d'assez peureux, d'assez lâche. Je <rire> n'ai pas honte de le dire. Je... En fait, pourquoi je n'avais pas confiance quand, quand ça s'échauffait un peu ou quand il y avait une confrontation avec un autre, un autre homme euh, c'est parce que je sentais que je n'avais pas les, les ressources, pas, je ne savais pas faire. Donc si euh, l'autre décidait de m'attaquer, je j'avais aucune euh, connaissance. Dans la vie, tu ne nais pas avec toutes les connaissances et toutes les, les capacités. C'est pour ça que le développement personnel... Euh, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais on dit ouais, « le développement personnel, c'est un peu de la merde quand même, c'est un peu bizarre, en plus vous êtes souvent en train de parler de trucs alternatifs chelous, vous parlez de spiritualité, dé le développement personnel, c'est un peu de la merde. » D'accord, soit, euh, je respecte, euh, <rire> respecte cet avis, mais euh, le simple fait d'avoir appris à, à manger correctement, à être propre quand tu étais un bébé, le fait d'avoir appris à lire, le fait d'avoir appris à t'exprimer, tout ça, c'est du développement personnel. C'est le développement de la personne. La seule croyance, et je vais refermer la parenthèse là-dessus, c'est que ça serait censé s'arrêter à, à la fin de notre scolarité. Comme si à la fin de l'école, euh, à la fin de l'université, de, de, de, de l'école, la fac, le lycée, etc., que c'était fini. On arrête d'apprendre. Et ça, c'est une énorme erreur, parce que bah, forcément, euh, on peut apprendre toute sa vie. Et quand on décide consciemment comme tu es en train de le faire en regardant cette vidéo, d'apprendre et de progresser, euh, ben on, on évolue et on est, on est, on est conçu pour ça. Euh, les choses ne sont pas innées, elles sont à développer. C'est un potentiel, tu es un potentiel à développer. Et ça, c'est encore une fois une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que tu as confiance en toi aujourd'hui. Ok, tu en souffres, ok, il n'y en a pas, mais si tu t'engages avec toi-même, ça va changer. Donc la souffrance que tu ressens aujourd'hui, elle est temporaire. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Ça ne va pas durer pour toujours. Tu ne vas pas te lamenter pour toujours. Tu ne vas pas te bouffer des murs pour toujours. C'est temporaire. Ça ne durera... Ça durera aussi longtemps que tu ne décides pas de t'engager à changer. Parce que tu peux espérer que ta confiance en toi se réveille un matin. Tu peux espérer que ouais, un événement se produise et que d'un coup, tu te sens en confiance. Mais ça ne va pas arriver, ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est à développer, c'est un, un choix. Je vais développer ma confiance en moi. Et donc, euh, appliquer les différentes techniques que je te propose. On va parler un peu de la préparation. Ça, c'est un, un thème qui est important aussi, parce que la préparation, c'est important avant un événement, avant, euh, avant d'atteindre un objectif, il faut se préparer. Mais il faut quand même noter, euh, et ça, c'est Steve Pavlina, un coach de développement personnel américain, euh, qui euh, le faisait remarquer quand je préparais cette vidéo, et j'ai trouvé ça très, très pertinent. Il disait... Il est préférable, quand on n'est pas préparé, de générer quand même ce sentiment de confiance plutôt que de ne pas l'avoir. Je suis d'accord avec ça. Ce que ça veut dire, c'est que tu n'as rien préparé. Tu te lances. Il est préférable de, de, de sentir que tu vas y arriver, d'avoir cette conviction, d'avoir cette certitude. C'est beaucoup plus aidant que de se reposer sur le doute, l'incertitude, la crainte, etc. C'est sûr, ça va produire de meilleurs résultats d'avoir confiance en toi. C'est évident. Par contre, quand on veut vraiment euh, se donner euh, toutes les chances, mettre toutes les chances de son côté, comme on dit, capital de faire la préparation, de se préparer, ça ne va pas arriver euh, par magie, tu vois. Et, et d'ailleurs, ma vision du, du développement personnel, il n'y a rien de magique. Euh, c'est une critique qui revient souvent, ça. C'est de la pensée magique, <rire> c'est des croyances, ça ne se repose sur rien. Ouais, non, mais là, on est en lien direct avec son expérience de la réalité. Donc, euh, si ça se base sur rien, euh, dans ces cas-là, euh, de quoi on parle le développement personnel, en tout cas, la, la, la confiance en soi, là, la manière dont je l'aborde, on est sur du, du pragmatique à, à 300%. On est vraiment, on, on est sur le terrain, on n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans les théories. Et avant d'aller sur le terrain, ça peut être quand même pas mal de se préparer. Donc la préparation, qu'est-ce que c'est ben, Si par exemple tu as un combat, euh, un combat euh, d'un sport de combat te préparer, te préparer, mettre toutes les chances de ton côté, courir pour préparer ton cardio, euh, travailler ta technique, travailler des, des affrontements, des sparring, etc., avec des, des partenaires pour justement euh, euh, créer des automatismes. C'est ça, en fait, la préparation, créer des automatismes. Tu as peut-être l'impression, en regardant cette vidéo, euh, que c'est assez fluide, je regarde un peu mon écran, hein, on ne va pas se mentir, mais que ça coule, c'est assez fluide, j'arrive à m'exprimer, j'ai relativement confiance en moi. Mais c'est pas venu du jour au lendemain. C'est pas venu du tout du jour au lendemain. Là, ce que tu vois de ma prestation, de ma performance d'ici et maintenant, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de préparation. Euh, pas, pas que pour cette vidéo, mais je me suis entraîné, entraîné avec d'autres vidéos. Ce n'est pas la première vidéo que je tourne. Ça fait longtemps que j'en ai pas tourné, mais ce n'est pas la première. Et c'est ça que tu vois. Et c'est un piège euh, avec la confiance en soi. Ce qu'on voit des gens qui hyper confiance en eux, qui déborde de charisme, je ne dis pas forcément que ça, ça soit mon cas, mais euh, voilà, moi-même, je regarde des gens, je me dis wow, « waouh, ils sont inspirants, ils, ils, débordent, voilà, ils débordent de confiance, c'est incroyable !» Et puis c'est encore plus beau, je trouve, et, et plus inspirant euh, quand il n'y a pas l'arrogance qui peut aller avec, mais bon, ça c'est mon avis, parce que ça peut malheureusement aller avec. Un excès de confiance en soi, ce n'est pas, pas très joli, et la vie peut aussi nous rappeler à l'ordre, et, et nous rappeler que l'humilité est, est une vertu, voilà. C'était la parenthèse. Mais quand je vois ces gens-là qui ont confiance, je ne vois pas les heures de préparation, je ne vois pas les heures et les heures, les centaines d'heures et les milliers d'heures à répéter les mêmes gestes ou à, à s'entraîner, à, à se challenger, à sortir leur zone de confort, à mettre en place des, des choses concrètes. Euh, il ne faut pas oublier cette notion de préparation. Donc, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Ce n'est pas parce que tu es capable, tu deviens capable de visualiser, etc., de, de générer de la confiance que ça que ça t'empêche, que ça doit t'empêcher de te préparer et de faire de ton mieux avant. D'ailleurs, j'ai une citation sur l'arrogance pour euh, fermer cette parenthèse. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. C'est quand même pas mal. Donc avoir confiance en soi, c'est génial. Être arrogant, être arrogante, on essaye d'éviter. Avant euh, une performance, avant un événement, tu peux aussi euh, te remémorer les succès du passé. Et euh, bon, bah ça, ça vient plus t'as de l'expérience, plus t'as des succès et plus ça devient facile d'aller piocher dans ses souvenirs. C'est vraiment ça, c'est d'aller chercher dans les souvenirs. Euh, il y a peut-être des objets, enfin voilà, tu as gagné un concours hippique, par exemple, où tu as gagné une compétition, tu as gagné une médaille, tu as gagné une coupe. Tu peux prendre en photo cet objet, euh, ou avoir une photo de toi au moment où tu as le sourire, tu as gagné, les gens te regardent, etc. Et ça peut, euh, ça peut être utilisé comme un objet, euh, euh, un objet de pouvoir. Ça peut te ramener mentalement à cet état émotionnel que tu as ressenti au moment où tu étais. Euh, en train de gagner, en train de réussir. Donc euh, tu peux avoir l'objet, mais tu peux aussi avoir simplement une photo, ça peut t'aider à te ramener à cet état, et à te ramener au fait que tu as des compétences, tu as des ressources, tu es capable. C'est ça en fait, c'est ça qui est important. Alors, euh, l'autre point, c'est que je parlais du mental et du discours interne, du discours externe, je parlais de Radio Lalouse, euh, en, en termes de discours interne, il euh, y a quelque chose qui, euh, qui influence énormément, c'est le contenu qu'on consomme. Personnellement, je vais te conseiller de faire ce qu'on appelle une diète médiatique. La diète médiatique, ça consiste à éviter de regarder du contenu anxiogène, d'éviter de regarder et de consommer des journaux télévisés, de lire le journal, d'écouter des émissions de radio, d'actualités, etc., où ça parle finalement de, de sujets... De sujets du moment, certes, mais qui sont souvent traités avec un côté un peu sensationnaliste et anxiogène et stressant. Ça ne va pas t'aider à te sentir bien de savoir qu'à l'autre bout du pays, il y a un enfant de 7 ans qui s'est fait poignarder. Ça ne va pas t'aider à te sentir bien de savoir qu'à l'autre bout du monde, il y a une mine qui s'est effondrée, il y avait des gens à l'intérieur, etc. Ça ne veut pas dire se voiler la face, ça ne veut pas dire se couper de la réalité. Ça veut simplement dire devenir un peu plus attentif, un peu plus vigilant à ce que tu consommes. Quand tu consommes cette négativité au quotidien, ça t'infecte, euh, ça infecte ton mental, ça infecte ton état émotionnel. Et c'est peut-être quelque chose qui est inconscient, quelqu'un qui se réveille le matin, qui boit son café, qui fume sa clope, et qui est en train de regarder BFM TV ou n'importe quelle émission d'actualité, de, de, de, d'information... Comment est-ce qu'il peut démarrer la journée sous les meilleurs auspices en ayant un niveau d'énergie élevé, en ayant un grand niveau de, de confiance Ça n'est pas possible parce que le discours interne va être contaminé, j'insiste bien, va être, ouais, va être contaminé, infecté par de la négativité. Les journaux, euh, télévisés, etc. gagnent leur vie avec les publicités qu'il y a entre les programmes. Donc le but, c'est de capter ton attention. L'être humain est happé par le sens... Oh, il, il est dur celui-là. Il est capté parce qu'il fait sensation. <rire> Je suis malin. Il est, il est happé par tout ça. Ça le, ça, ça, ça le stimule, en fait. Euh, même si c'est de la négativité, mais il y a des morts. Il y, des... y a une part de nous qui est un peu sordide, mais c'est comme ça l'être humain est ainsi. Euh, qui, qui, qui, qui vient comme ça, ah, mais c'est pas moi, ça m'est pas arrivé à moi, mais oh, il y a un volcan qui a pété, c'est retombé sur oh, la lave, a traversé le village, il y a eu 200 morts, ah là là. Et, et, et du coup, on a comme ça cette, cette curiosité maladive, c'est morbide, c'est sordide, mais ça fait partie de nous-mêmes. Euh, je sais que c'est en moi, je sais que c'est en toi, et il est possible bah, d'aller au-delà et d'éviter de, de le générer, d'éviter de. De, de contaminer son mental et son état interne avec ce type de contenu, donc évite. Pareil, les films, les documentaires. À un moment, Netflix, je regardais beaucoup de documentaires sur les tueurs en série, les meurtres un peu sordides, etc. Euh, parce que je trouvais ça intéressant de comprendre la psychologie d'un serial killer. Il euh, y avait des, des documentaires qui étaient bien produits, qui étaient intéressants, qui étaient vraiment bien documentés, c'était chouette à regarder, c'était bien, bien fait mais à force d'en regarder, d'en regarder, d'en regarder, j'ai commencé à faire des cauchemars, j'ai commencé à sentir que j'étais contaminé par ce, par ce contenu. Donc, c'est un moment où je rentre en alerte, je deviens vigilant de moi-même et je me dis, « Ah non, non il faut que j'arrête, il faut que je change. » Ça a une incidence trop forte sur la manière dont je me, me sens. je ne peut pas me permettre de continuer ça. Personnellement, je vais plutôt écouter des podcasts inspirants, regarder des vidéos YouTube, lire des livres de développement personnel, évidemment, mais pas uniquement. Choisir le contenu, voilà. Choisir le contenu, même... Euh, les vidéos, les films, les séries, euh, je vais essayer de faire en sorte que ça m'aide à me sentir bien. Voilà, ça ne va pas m'empêcher de regarder un truc trash, de regarder un truc sordide. Euh, voilà, ça, ça, je ne vais pas faire de censure, mais un peu quand même. Voilà, je vais faire attention, être vigilant, c'est ça que je te conseille. Ensuite, comment conserver sa confiance en soi euh, bah, Il faut que tu saches que la confiance en soi, ça bouge et ça évolue. C'est vraiment comme un muscle. Et euh, bah, le principe du muscle, c'est que si tu ne l'utilises pas euh, régulièrement, ça finit par s'atrophier, tu vas finir par perdre en fait euh, ta confiance. Donc euh, il faut que tu te stimules, il faut que tu te challenges, il faut que tu t'entraînes à sortir de ta zone de confort. Je sais que c'est un terme qui ne plaît pas trop. Euh, voilà, on critique un peu le développement personnel, il ouais, faut sortir de ta zone de confort, etc. Mais, euh, mais ouais, ça marche en fait, hein. ça marche quand tu, quand tu te... Quand tu te challenges, quand tu fais un truc avec lequel tu n'es pas hyper confortable, quand, quand tu vas au-delà de la peur et que tu décides de nourrir cette part courageuse en toi, qu'est-ce qui se passe si tu nourris une part courageuse Elle grandit. Euh, donc tu deviens plus courageux, plus confiant ou confiante et ça, ça c'est quand même euh, très appréciable. Euh, autre chose que je voulais te partager, se créer des événements de référence. Alors ça, ça, ça fait un peu euh, écho à, à ce que je disais tout à l'heure. Euh, c'est se créer mentalement des événements qui se sont produits dans lesquels tu as été victorieux, victorieuse, dans lesquels tu as eu du succès, dans lesquels tu as eu de la réussite. Euh, par exemple, il y a quelques années, j'ai sauté en parachute. Et honnêtement, c'est un truc, je pensais que je serais incapable de sauter un jour en parachute parce que j'ai vraiment très, très peur du vide. J'ai peur de la hauteur. C'est un truc, je ne suis pas à l'aise. Voilà, autant euh, il y a des trucs, je suis pas mal. Là, je suis en insécurité la plus complète. Ça ne me plaît pas du tout. Euh, voilà, euh, sauter en parachute, c'était un truc qui était impensable pour moi, mais en même temps, ça m'excitait. En même temps, ça m'attirait. Je me disais, ah, ça serait quand même incroyable si j'étais capable de sauter en parachute, hein, quand même. Là, quand même, j'ai fini par le faire. Ça a été. Euh ça a été difficile, ça a été challengeant parce que c'est un truc qui fait peur. La peur, elle disparaît pas comme ça parce qu'on le décide. Hein, c'est évident, la peur, elle sera toujours là et elle est là aussi pour nous protéger. Mais bon, ça sera peut-être l'objet d'une un, autre vidéo, euh, notre thématique. La peur, dépasser la peur, etc. Mais euh, j'ai sauté en parachute, ça m'a fait peur. Mais euh, le moment où le parachute s'est ouvert et puis euh, toute cette expérience-là, le moment où tu bascules et, et tu sautes dans le vide et... Euh, le moment où le parachute s'est ouvert, j'ai ressenti une fierté énorme pour moi-même. Parce que j'étais allé au-delà de la peur, justement, j'avais choisi cette part courageuse en moi. Et donc c'est ce que j'appelle un événement de référence. Quand j'ai besoin de raviver ma confiance en moi, je peux me tourner vers cet événement. Ce n'est pas le seul, mais ça peut être un événement que je peux utiliser pour raviver ma confiance. J'ai été capable de faire ça, j'ai été capable de dépasser ma peur. Ça veut dire que j'ai les ressources, ça veut dire que j'ai les compétences. Peut-être que là, tout de suite, je ne le ressens pas. Peut-être que là, ma confiance, elle semble me faire défaut, comme si elle avait justement été atrophiée, comme si ça faisait longtemps que je ne m'en étais pas servi. Mais j'ai été capable, alors je suis capable. Et je rentre dans la certitude, je rentre dans la conviction, et ça, ça permet de poser des actions alignées avec cette croyance. En parlant de croyances, ben il existe des, des éléments, des événements de référence qui sont négatifs. Parce que ben forcément, il euh, y a des trucs euh, qui te sont arrivés dans ta vie où c'est des loupés. Tu vois, tu t t as échoué, tu t'es viandé, tu t'es ramassé bien comme il faut. Ça m'est arrivé aussi. Et ce qu'il faut, c'est éviter de créer des croyances limitantes. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce que tu te rates une fois que ça veut dire que tu, es un, tu as un échec, que tu es bon à rien, que tu ne seras pas capable un jour. Je suis quelqu'un de très sportif aujourd'hui. Franchement, je m'entraîne beaucoup. Je fais un sport de combat, comme je disais tout à l'heure. Euh, moi, je suis arrivé dernier au cross de mon collège. <rire> en, je crois que c'était en troisième, en quatrième, en troisième. J'ai grandi à l'île de la Réunion, donc il euh, y a une course. On part tous, et moi, j'ai zéro endurance. J'ai pas de souffle. Je suis en surpoids. J'ai pas, en plus, la motivation énorme d'y arriver, d'arriver premier ou dans les dix premiers. Ça m'intéresse pas. Et j'échoue lamentablement. Je suis dernier. Donc la risée de tout le monde, mais bon, j'avais décidé de prendre ça avec humour à l'époque et philosophie. Mais ouais, c'est un événement de référence qui aurait pu m'enfermer, et d'ailleurs qui m'a enfermé à un moment dans cette croyance que je n'étais pas sportif. C'est une croyance. C'est une croyance limitante. En fait, ça devient limitant à partir du moment où on le croit, et à partir du moment où on pose des actions en accord avec la limite, en fait. Euh, je crois que je suis nul en maths. Barber. Je suis nul en maths, il n'y a aucune raison que j'ai du succès dans les mathématiques, puisque j'ai la croyance que. Il faut faire attention aussi à quelque chose, c'est que parfois, des figures d'autorité peuvent nous, euh, nous contaminer avec des croyances. Elles peuvent projeter des croyances sur nous, et encore une fois, comme notre propre mental, on peut croire à ce qu'on nous dit. On m'a déjà dit que j'étais nul en maths, on m'a déjà dit que j'allais échouer, que j'étais bon à rien. J'ai déjà entendu longtemps ce discours, souvent ce discours, qui, pendant longtemps, en fait, quand je n'avais pas confiance en moi, je le croyais. Je croyais que c'était une vérité. Ça n'est une vérité que lorsqu'on y croit et qu'on agit euh, conformément à cette vérité. Donc, du coup, ce n'est pas une vérité. Euh, c'est une croyance. C'est une croyance limitante. Donc ça, ça peut sauter. Et euh, bah, c'est le but d'un travail en coaching. C'est le but d'outils qui peuvent exister. Euh, c'est de faire péter ces croyances limitantes. On en a toujours, hein. je ne dis pas que je n'ai pas de, de croyances limitantes. Ben, forcément, il y a des, des sujets sur lesquels j'ai encore des croyances limitantes. Je ne suis pas au-dessus de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que y a plein de... quand, quand tu commences à être attentif à ce mécanisme de la croyance limitante, ben, tu commences à dire « est-ce que ça, ça ne serait pas une petite croyance limitante »« Est-ce que je ne serais pas en train de me trimballer un truc qui me bride »« Est-ce que je ne serais pas en train de me brider moi-même » Imagine, tu es une Ferrari, tu es une Porsche, tu es une Aston Martin, et En fait, tu as la croyance que tu es une Clio 2, la Clio Campus. <rire> bah Si tu as la croyance d'être une Clio Campus, euh, tu ne vas jamais passer la sixième vitesse, tu ne vas jamais dépasser les 200 km/h euh, parce que tu as la croyance, donc tu vas y aller tranquille. Euh, c'est un peu le but du développement personnel, c'est de te faire réaliser en fait la grandeur de ce que tu es. Et c'est là où le développement personnel, y a, euh, il faut minorer, c'est qu'en fait, la grandeur que tu es, ce n'est pas personnel, ce n'est pas quelqu'un. C'est réaliser que les ressources, elles sont accessibles dans un espace qui est bien plus grand que toi. Le soi, la présence, la conscience, nous en reparlerons dans d'autres vidéos. Je n'ai pas envie de t'embrouiller avec ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le but. Nous allons arriver à la fin de cette vidéo, et j'ai envie de terminer sur la notion de confiance en soi, qui est en fait synonyme de confiance en sa réalité. Alors moi je dis confiance en sa réalité, on pourrait dire confiance en l'univers, on pourrait dire confiance en la vie, confiance en la nature, confiance en Dieu si jamais tu es croyant et que c'est quelque chose avec lequel tu es, tu es personnellement à l'aise. C'est vraiment une, une histoire simplement de confiance avec ce qui est. Et donc, euh, bah, là, tu peux utiliser le, le terme qui, euh, qui te convient le mieux. Avoir confiance en sa réalité, euh, c'est important, parce que la relation que tu entretiens avec ta réalité, c'est une relation qui va te suivre jusqu'à la fin de ta vie. Que tu crois ou non au fait qu'il puisse y avoir quelque chose après ta mort, la relation que tu entretiens avec ta vie, c'est pour toujours. La relation que tu entretiens avec cette réalité-là... Euh, ça va te suivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc autant être attentif à la relation que tu entretiens avec. Et euh, on peut ne pas en avoir conscience, on peut euh, bah, douter, avoir peur, croire que cette réalité veut nous faire du mal, que cette réalité veut nous mettre à l'épreuve, ou dans, dans un sens négatif, tu vois, parce que mise à l'épreuve, euh, ça peut avoir un sens euh, euh, positif, challenge, de pousser à la croissance, de pousser à l'évolution, euh, mais euh, si tu crois que la vie, c'est de la merde, la vie, c'est de la souffrance, la vie, c'est... Euh, euh, ça fait mal, il euh, n'y a, a rien de beau ici, il y, y a vraiment que... En fait, il faut que tu réalises que dans ton, ton expérience subjective de la réalité, ton mental et tes croyances euh, te racontent ça. Il y a peut-être des raisons, hein, je ne dis pas que tu n'as pas vécu des, des événements traumatisants, des choses très dures, très difficiles, euh, qui, qui te pèsent, qui te font encore du mal aujourd'hui. Mais... Rends-toi compte que ces événements ont une influence dans l'instant présent, alors que l'instant présent est neutre. Il n'y a plus ces événements hein, dont tu as souffert. Et que en adoptant euh, ce cadre, en adoptant cette relation de doute et de méfiance vis-à-vis -vis de ta réalité, tu entretiens quelque chose d'assez euh, négatif et euh, il est possible je ne veux pas te spoiler, mais c'est plus qu'il est possible. Est, je, je suis convaincu que ça marche comme ça. Ça influence tes résultats. Et euh, c'est difficile d'avoir confiance en soi quand on n'a pas confiance en la vie, en fait. Euh, donc la confiance en la vie, ça peut mettre vraiment du temps, tu vois. Quelqu'un qui a vécu des épreuves dès tout petit, des épreuves difficiles, on pourrait dire ah, « Tony, c'est facile pour toi, c'est pas ce que tu as vécu, mais moi j'ai vécu un truc particulièrement dur, machin ». Évidemment, je, je, je ne parle qu'à partir de mon expérience subjective à moi, mais euh, il y a eu des épreuves quand même. Il y a eu des moments très difficiles et, euh, et je sais qu'il y a des moments où j'ai un peu perdu euh, cette confiance en la vie. Et euh, je crois aujourd'hui que le plus aidant, c'est de vraiment s'employer à créer autant que possible une relation de confiance. C'est vraiment une manière de, de voir, en fait. C'est une perspective, c'est un filtre à travers lequel on regarde les choses. Et, euh, et que ça peut énormément nous aider. Voilà. Et cherche pas à nous nuire, à cherche pas à nous faire souffrir inutilement cette réalité. Évidemment, euh, je, je vais avoir envie de t'orienter vers d'autres vidéos que je vais faire sur la nature de la réalité, sur euh, les paradigmes qui existent, sur la spiritualité, forcément. Euh, parce que il y a une découverte à faire, une réalisation à vivre euh, du caractère spirituel de cette expérience humaine. Il n'est plus question de croire, il est question de réaliser. Donc c'est là où j'espère que mes vidéos t'aideront, euh, parce que moi je veux te faire vivre des expériences directes. Je ne veux pas que tu me crois sur parole, je ne veux pas que tu sois charmé ou séduit par euh, mes idées, euh, les théories que je défends ou les exemples que je donne. Moi, j'ai envie que tu vives euh, les expériences euh, directes et que tu vois que, ah oui, ouais, racontez pas de la merde, en fait, parce que euh, ça marche. <rire> Donc, euh, mais euh, sois euh, forcément euh, sceptique euh, de, de ce que je raconte, euh, garde ton esprit critique, mais euh, garde l'esprit ouvert aussi. Euh, garde la possibilité euh, que tu puisses avoir une manière de regarder les choses qui soit erronée et que cette manière de voir les choses erronées... Euh, puisse produire des résultats qui ne soient pas satisfaisants aujourd'hui pour toi. Donc en changeant cette manière erronée de voir, tu pourras avoir des meilleurs résultats, voilà, et c'est ce que j'aimerais pour toi. Terminons cette vidéo sur l'engagement. J'ai envie que tu t'engages à fond, c'est-à-dire que tu n'y ailles pas euh, avec le dos de la cuillère, que tu n'es pas le cul entre deux chaises. Il n'y a rien de pire, pire euh, qu'une attitude euh, d'être mitigé, d'être mi fig mi-raisin, de ne pas y aller à fond. Quand tu fais un truc, si tu as un objectif, tu y vas à fond. Ou tu vas pas du tout. Mais il n'y a pas d'entre deux. L'entre deux, le, la tiédeur ne donne que des résultats médiocres, des résultats intermédiaires. C'est pas ce que tu veux. Dans la vie, tu n'as pas envie d'avoir des résultats tièdes et intermédiaires. Tu veux du succès et tu veux quelque chose qui, qui est, voilà, qui te rende fier, qui te fasse te sentir bien, qui soit synonyme de réussite, d'épanouissement et de bonheur et de bonheur durable. Donc pas un bonheur temporaire, quelque chose qui dure, qui s'inscrive dans la durée. Et tout ça quelque chose qui est obtenu quand on s'engage vraiment à 100% sans être mitigé sans oh, bah, je vais essayer je vais non non non tu veux faire n'importe quoi tu veux créer ta chaîne youtube tu veux écrire un livre tu veux perdre du poids tu veux n'importe quoi tu veux te mettre à séduire parce que c'est difficile pour toi etc tu veux monter ton business, investir dans l'immobilier, les, les objectifs que je, je, je donnais au début à titre d'exemple. Donc quel que soit ton objectif, engage-toi à fond. Ne fais pas le truc à moitié. Ne te dis pas « j'espère que je vais y arriver, peut-être que je vais y arriver, je, je, je croise les doigts si j'ai un peu de chance, etc. » Tu vas y arriver. Développe la certitude, la conviction absolue que tu vas y arriver. Euh pour conclure, j'avais envie de te dire que, bon, ben voilà, comme tu l'as vu en début de vidéo, je suis auteur de ce livre, mais je suis aussi auteur d'un guide de la confiance en soi que tu peux trouver sur Amazon. Je vais te mettre de, de toute façon un lien vers tous les livres que j'ai pu écrire, que tu puisses regarder. Euh, ce sont des ouvrages pratiques de développement personnel avec d'autres exercices, d'autres techniques, d'autres conseils pour développer ta confiance en toi, euh, pour participer à ton développement personnel. J'ai également des formations en ligne, donc je vais te mettre un lien par état la description. Tu regardes, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment une approche particulière du développement personnel, une approche très spécifique qui va pas parler à tout le monde. Donc, si ça te parle pas, ne te force pas. Euh, je m'adresse vraiment qu'à un certain type de personnes, euh, des, des, des personnes qui sont vraiment prêtes à s'engager dans leur, dans leur cheminement, dans leur développement. Donc, euh, voilà, je te laisse regarder ça si ça t'intéresse. En tout cas, sache qu'il y aura régulièrement des vidéos sur la chaîne, des vidéos qui parleront de développement personnel, de spiritualité, de non-dualité. On va vraiment couvrir des sujets phares pour te faire réfléchir, t'aider à développer ta conscience, améliorer euh, bah, la relation que tu entretiens avec ta réalité, justement, et faire en sorte que tu sois euh, plus heureux, plus aligné, euh, et que tu vives une expérience de la réalité qui soit satisfaisante, voilà, qui soit riche, qui soit belle soit à la hauteur de ton potentiel. Je t'embrasse, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, à liker la vidéo et puis à la commenter. Euh, D'une part, ça flatte l'algorithme de YouTube, et ça, quand on est créateur de contenu comme moi, bah, c'est toujours intéressant. Et puis, euh, bah, ton commentaire, euh, ce qui va se passer surtout, c'est que je vais le lire. <rire> Donc, euh, je lis tous les commentaires, j'en commenterai euh, certains. Donc, n'hésite pas à me faire tes remarques, à me dire ce que tu as pensé de ce format qui est un peu différent d'habitude. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à te partager tout ça. Et puis, je te dis à très bientôt, j'espère. Porte-toi bien. Salut